Mesdames, Demoiselles et Messieurs, Chacun saura à son titre et grande respectif. J'espère que mon message vous trouve à bonne santé. Ainsi, nous l'équipe de l'ONG Fa, Direction Nationale de la République Démocratique du Congo, avons ainsi l'honneur de vous présenter à ce jour une situation très désastreuse, niveau mondial, dont la menace ou la dégradation de la biodiversité. L'ONG RUPFA RDC est un une des organisations humanitaires œuvrantes dans le secteur de la protection de l'environnement. Nous aimerions bien éventulier d'une façon résumée les causes et impacts d'une question moins raisonnée. Et ou une exploitation abusive des ressources naturelles, surtout forestières, terrestres et holistiques et qui constituent du vital. À ce titre, la convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, dans ces ses inventaires, met l'homme devant sur responsabilité primordiale des émissions de gaz à effet de serre, dont les trois principaux sont le dioxyde de carbone le COD, le gaz méthane, le CH4 et l'oxyde d'azote qui est représenté par les NDO. Cette conséquence est occasionnée par les gaz à effet de serre dont on a aujourd'hui un changement climatique global et perte de la biodiversité qui reste une situation précaire pour le pays. Une situation qui ne passe pas inaperçue en RDC qui regorge une diversité des écosystèmes et qui a, à ce jour, à la grande partie du poumon du monde qui est la forêt équatoriale, après celle de l'Amazonie. Les exploitations anarchiques et illégales des forêts, l'agriculture surbrillée, la production de déchets non biodégradables et autres sont au centre même de la perte du caractère puits, dans son ensemble de la République démocratique du Congo depuis 2000. Les ce qui précède, les récondensés de notre inventaire se présentent comme suit. 77% des émissions de gaz à effet de serre dans la gestion seraient d'origine humaine, dont essentiellement la combustion des énergies fossiles et du changement du système d'exploitation agricole, des sols et ensuite la déforestation. L'augmentation de l'émission de protoxydes d'azote est d'origine à la fois naturelle et anthropique dans l'agriculture intensive, dans des engrais, de digestion, ainsi de suite. Le feu de brousse est avec et comme conséquence l'appauvrissement des sols Un puissant gaz à effet de serre comme le gaz méthane bat un nouveau record à ce jour à cause de l'augmentation des déchets non biodégradables, de la des animaux et de l'utilisation sans cesse des énergies non propres consommant des hydrocarbures. La perturbation du cycle climatique dans la zone s'est traduisant à une perte sans cesse des espèces aquatiques ou listiques. De certaines espèces végétales moins et une transformation générale du paysage géographique. À ce jour, la population vivant particulièrement dans la partie nord-est de la République démocratique du Congo est victime de plusieurs traumatismes et ou effets collatéraux, notamment les atrocités et ou conflits armés, épidémies maladies chroniques et ou transmissibles <coughs> transmissible, qui s'y si ajoutent les effets climatiques déclenchant ainsi une persistance des fortes chaleurs, des pluies violentes, la dégradation de terre, l'augmentation des eaux du lac Albert, particulièrement par des érosions ravinantes. La recrudescence de la saison sèche, l'accroissement des séquences de sécheresse pendant les saisons de pluie et les débordements qui continuent à expliquer les raisons rurales et devenues incolores par la rigueur des conditions climatiques, la dégradation de l'environnement, les coûts élevés des moyens de transport, les marques de mécanismes de crédit destinés à soutenir les initiatives L'accès difficile à l'eau potable et à l'énergie sur une grande étendue du territoire national. Ainsi, pour vous pallier à ces défis, votre participation particulière à ce genre de projet est très indispensable. groupe Fire DC lance ce présent message. La gestion globale et la protection de l'environnement. Et ou de la biodiversité atteint tant problème de tout un chacun de nous, peu importe votre nationalité, tribu, religieux, genre, race, car les conséquences climatiques qui en découlent n'a font pas un choix de tel ou tel groupe. La nécessité de renforcement des capacités et la dotation de matériel nécessaire et ou adapté sur la gestion climatique surveillance de la forêt, gestion des déchets et autres, se fait observer parce que la RDC a une faible capacité technique, institutionnelle et ou juridique à ces morbières. Nous sommes appelés à avoir l'esprit et ou l'habitude de faire les reboisements et ou planter les jardins d'arbres dans nos parcelles, concessions routes, espaces publics et entourage pour faciliter une gestion durable des effets climatiques. Dans ce côté opposé, nous sommes appelés à ne pas détruire abyssement la forêt ou les arbres dans notre Formation et sensibilisation d'une grande envergure sur le territoire national en langue locale sur la gestion climatique et ses effets sont très indispensables et urgents pour pallier à ces défis. C'est pourquoi faisons les reboisement pour lutter contre les réchauffements climatiques, plantons les arbres dans nos parcelles, concessions, routes, espaces publics et entourages pour faciliter gestion d'Iram des effets climatiques. Encouragez les activités agricoles, énergétiques, en caractère durable. Déposons les armes, cessons avec les conflits, protégeons et construisons ensemble notre environnement. Merci. Les papas, les mamans et les jeunes garçons, les, les jeunes filles, construisons notre avenir. Sifanya, du wa de la ili il Mebayo na ju ya hewa ju. Baba ba, baba mama na fulana. Bungane pamoa ju wa kudenga ichieto. Baki jana na basika benjam. Sishu shampoo. Duki chini na tuaje juki na vita juicy jenga ichieto wa pamoa. Mama wa ikiwa si chana ikiwa na makala vita. On en il y a que nous Nous pour agay, Bobo, vous voyez que ce sont ma bons, Vous sont bien ce sont les garçons, ce sont les garçons, ce sont les et ce sont les ma A je suis un peu plus grand que Je suis un peu plus Je suis un peu plus Je suis un peu plus Je suis un peu plus mais on a tous regardé le problème. Il de que tu regardes le problème. Il faut que tous regardes le problème. Il le problème. Il faut que tu regardes le problème. Il letso sokonzi machi goengu machima thoba e madhoe village ya katoto nai mabase ubharo manza bima dunji madi mamake futu madzi nga madzi we mambo baba madongo ke madoba ke endelea anzi na foro baima konitso amachimha dinga noti makpo madoba totoronga kwe je sozalo le Baba, je suis un na civile, ma civile, na ma ba ekonomiro, machinga ma merci we are called to help the spirits and all the habits of doing reforestation and or planting the garden trees uh, in our plots our possessions, our roads our public spaces and surroundings to facilitate the sustainable management of climate effects on the its opposite side we are called to ugly destroy the forests or the trees in our surroundings after that large scale training and awareness raising on, our, on the national national territory in the local language on climate management and its effects are very very essential and urgent in order to overcome these challenges over where that's why we have to make reforestation to fight against climate warming ladies and gentlemen Let's deposit weapons. Stop conflict. Protect and build our environment together. This is our message for you. Si ce message était bénéfique pour vous, n'hésitez